On est pas encore à 60 mètres, ou à 100 mètres. Mais on a plein de petites améliorations pour les ventiler, donc euh, on a bon espoir que ça parte euh, vraiment loin. c'est quand on a le boulet. Ce qu'on a, qu a observé, c'est que souvent la sangle passait au-dessus ou en dessous. Euh, donc ce qui fait que, un, c'est dangereux parce que ça soulève le boulet, par exemple. Et deux, on, plus, on ne donne pas assez d'énergie à notre boulet. Donc là, on a une sang en cuir qui est en train d'être réalisée, qui va mieux englober le boulet et qui sera d'ailleurs beaucoup plus longue oh, que de ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire, pardon, parce qu'une sangle de voiture, les euh, romains, ils n'avaient pas encore, mais euh, on ne sait jamais. comme ça, c'est des petites flèches. Alors théoriquement ça doit être des flèches plus grosses comme tu dois avoir ici. Voilà. Théoriquement on aurait dû prendre ce type-là. Sauf qu'au début quand on a commencé ce projet on ne savait pas. On s'est dit on va prendre des flèches de classiques. Sauf que l'accord passe en-dessus ou en-dessous parce qu'il y a beaucoup de tension. Mais grosso modo, on arrivait à tirer à peu près du coup de route. Ça c'est des prototypes. C'est qu'à un moment, dans l'antiquité, ils se sont dit à quel moment, pour quel moyen on peut perfectionner ces machines-là. On a testé il y a en 2010 à saint romain en galles à 25 mètres, on transversait deux bottes de paille. Alors, on rentale sur deux branches. Oui, il y a deux objets d'attention ici avec les cordes. Alors, elle est assez simple, cette manubariste. Normalement, elle est maniée par trois personnes pour arriver au 7 coups minute. Euh, elle va servir, comme son nom l'indique, en fait, à être relativement facilement transportable. Vous voyez, c'est assez simple. Et elle était posée en batterie. Euh, elle était po elles, elles en batterie plus bien sur un point haut et elle servait du coup à faire des de, de, de, de, de barrage. Euh, c'est clair. Donc c'est assez simple. Réarmé. On rebloque. On remet les gants. Hop. On remet le pied. On pouvez aller en partie pour tirer. On vous imagine qu'il y a quelqu'un à chaque poste. Ça peut aller très très vite.